Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de la chaîne box de ce mois-ci, on est au mois de mars et ben voilà, on n'aura pas de mars mais voilà. Vu qu'il y a très peu de produits Yu-Gi-Oh en ce moment, je vous invite du coup à commander une chaîne box sur chaînebox.fr et voir d'autres produits qu'il y a parce qu'il y a de tout, il y a, il y a de l'OCG, il y a des produits exclusifs Yu-Gi-Oh tout ça, donc allez-y. Bon alors allez vachement ma stock celle-ci hein, parce que comme on voit même la boîte a du mal à tenir donc je me demande ce qu'il va y avoir dedans. Alors on s'ouvre ça, on sort le magnifique je sais pas si on peut dire magnifique, mais le truc noir qui entoure le, les produits. Et on ouvre. Alors, alors... Oh putain, ah oui, ah oui, oh, ah <rire> Intéressant. Bon, déjà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est C'est, ah oh, une grosse deckbox Dragon Shield. Alors ça, ça c'est euh, la qualité de compète. Alors là, alors là, Shenbox.fr régale. Parce que ça, ça c'est juste énorme. Un petit booster des familles, Destiné Immortel de liste légendaire. Ça faisait un moment que, que je n'avais pas vu. Euh, c'est vachement sympa, ces petits boosters. Oui, c'est vrai, ça faisait un moment. Ah oh, mais il n'y en a pas un. Il y en a deux. On se voit ça plus tard, comme d'habitude. Vous hein, connaissez sa musique. Des petites sleeves, The Dark Magician. Ça aussi, ça fait plaisir. Un collector piece. Oh Ok, donc ça veut dire on peut avoir un, un Pins aléatoire parmi tous ceux qu'il y a là. Euh, ok, alors, pour ceux qui me connaissent... Merde. Hop là, voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup Coribo, euh, mais j'avoue que là, tous les monstres qu'il y a là euh, bah, m'intéressent, en fait. Du coup, on s'ouvre ça Oui, oui, ouais, ouais, bah, sans plus tarder. On s'ouvre ça tout de suite. Hop Alors, alors, alors Qu'est-ce qu'il y a dedans à nouveau un mystère. Mais quel est-il Laissez dans les commentaires de votre petit pari. Je vais essayer au toucher de mener. Vous... Oh non Oh Jinzo Je croyais que c'était Kuribo, c'était Ronge aussi, c'est un Kuribo, je suis content Mais c'est Jinzo Je suis quand même content, Jinzo, il déchire Jinzo Mais il est cool Jinzo Par il est vachement noir, mais il est grave cool. Et donc du coup, il y a plusieurs pins à collectionner. Et euh, bah ça, ça fait plaisir. Ça, c'est du petit produit qui, qui fait vraiment euh, son petit effet. Là, je vois aussi euh, bah, le petit bloc-notes. Alors Tune, et c'est Lola Cactus aussi qui l'a fait, mais c'est génial. Bah du coup, euh, son Instagram qui est là et que j'afficherai du coup euh, dans la description. Enfin, dans la description sur la vidéo, vous pouvez aller voir. Dans la description, malheureusement, je m'occupe jamais de la description. C'est long, c'est chiant, quoi. Et bah c'est parfait. Là, c'est des super produits. Comme à chaque fois en fait, hein. je dis là, mais euh, chaque fois c'est des super produits. Et surtout la deckbox Dragon Shield quoi, qui fait ultra, ultra, giga plaisir. Waouh, elle est énorme quoi, ça on peut mettre combien de decks là-dedans <rire> C'est ouf <rire> Ok, bon, on va sourire les petits boosters du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans Je rappelle plus trop, je crois qu'il y a de larc Démon. Euh, a... Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre là Du zombie, euh, Arc Démon. Alors fourmi de feu à ah, qu quoi À ah, castor. Ah, Alors j'ai une nouvelle caméra. Elle fait pas encore la mise au point euh, toute seule. Faudra que je règle ça. Ouais, parce que là euh, la qualité. Euh, je m'attendais à un truc un peu plus ouf, mais euh, là c'est pas ouf. Tristesse. Euh, du coup fourmi de feu à castor. Cavalier squelette de Démon malveillant, héros du mal, yes, un petit peu des de, de cartes héros, poupée truquée, aimant et dragon de fusion, venin affamé. Ok, ça c'est le, le, le petit dragon euh, fusion qui, qui, qui fait plaisir, quoi. Hop, voilà. Alors, qui a le dragon de la lune Preda Plast, poupée truquée, un petit dumpty, Preda. Pony... Predaponic, ah oui, et pour terminer, ah, poupée, truquée et terrain Ok, bon, j'ai eu des petits trucs sympas, mais euh... c'est pas vraiment les trucs les plus ouf de cette chaîne box. Les boosters, c'est vraiment le petit plus qui fait plaisir, parce qu'on reste dans le thème du guide donc faut bien qu'il y ait des boosters. Mais euh... franchement, là j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le bloc Note. Les pins, c'est super cool, parce que c'est vraiment le... Un Jinzo, quoi. Moi j'aime bien le Jinzo. Je suis en train de faire un deck Jinzo en plus, donc c'est grave cool. Collector pins. Après le magicien du temps, euh, voilà. Et il déchire aussi. <rire> bon. Alors, section box. Bah ça déchire, comme, euh, comme chaque mois. Du coup, énorme merci à Sharon, que je vous invite à suivre. Du coup sur Instagram. Et n'hésitez pas euh, à vous abonner. Du coup, à chainbox.fr, parce que c'est des produits, comme vous voyez, bah grave coup, dirais rien qu'une deckbox déjà Dragon Shield. Euh... Et n'hésitez pas à vous abonner. Ma chaîne du coup si ce type de vidéo vous plaît Puisque chaque mois nous ouvrons des chaînes box Je vois que j'approche le micro là parce que je sais pas encore quel micro je vais utiliser Je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Pensez au pouce bleu, hein, ça aide pour référencement Et euh, dites moi dans les commentaires du coup Quelle pince vous auriez voulu avoir parmi ben, euh, Toute la collection euh, Parmi toutes les collections qu'il y a Allez, salut à tous <musique>